Il <rires> s'habitue que certains animaux sont capables de faire des choses incroyables, un peu comme des super-héros. Aujourd'hui, je te présente mon ami la mouffette. Pour se défendre, la mouffette utilise son super pouvoir. Elle lance liquide qui sont très mauvais. Fais attention si tu en vois une et reste très loin d'elle. La mouffette, un animal à ne pas embêter. <rires> Ouf!